Mesdames de... ah, Messieurs, bonjour, merci d'avoir répondu présent à l'appel Jean-Pierre Mouñez pour ce grand débat démocratique. Jean-Pierre Mouñez, ce sera un plaisir de répondre à toutes les questions. Allez, on est prêt à accueillir le futur président de l'Europe, Jean-Pierre Mouñez. On se calme, simplicité, hein, Et dans le calme. Voici le moment d'attaquer ce grand débat avec Jean-Pierre Mouñez. Quelles sont les premières questions Qui a des questions à poser Bonjour, je m'appelle Piné, j'aimerais savoir ce qui va faire le président pour l'invasion des frelons asiatiques. frelons asiatiques je n'ai qu'une chose à répondre, on ne se fera pas baiser par la Chine, on ne se fera pas baiser par le Japon, on ne veut plus on en parler. S'ils si continuent à nous envoyer des followers, Et bien nous on arrêtera d'acheter des couteaux, des suisses, des couteaux, des conneries, des stylos, et des trucs, euh, des trucs japonais, des trucs chinois, et puis c'est Une autre question, qu'est-ce qu'il y a avec votre question Que comptez-vous faire au niveau des voitures électriques Est-ce qu'en 2020, on pourra rouler à l'électricité Alors, euh, pour les voitures électriques, le généralement, c'est clair. On a des voitures, on sait faire des voitures électriques, aussi qui nous manque que les ben, On parle de 300 ans d'autonomie, ça fait quand même des fils. Donc, dès qu'on aura des usines pour le fil, on fera euh, des voitures électriques pour tout le monde. Bonjour, Bonjour Monsieur le euh, Président, je représente les prothèses d'interne euh, et je voudrais savoir... Euh, pas trop long la question, mais pas, pas trop long. Il paraît que vous allez rembourser les prothèses d'interne à partir de quand je n'ai jamais dit que j'allais rembourser les prothèses de la Terre. Je pense en tout cas, pas. C'est une question qui plombe. C'est une question qui plombe. Et regardez, Roland, euh, dès qu'on remboursait les prothèses, euh, ça pourra mettre aussi. À propos d'écologie, à cause de la sécheresse, où on va à l'apéro Avec le manque d'eau Alors là, c'est simple. Il faut se faire une raison. Il n'y a plus d'eau sur la planète et il n'y en aura plus bientôt dans le Ricard. Donc, on précolise avec Roland, avec toute l'équipe, avec tout le staff. Ricard pur à tous les étages. On oh, ne met plus d'eau dans le ricard. Ne plus mettre d'eau dans le ricard, c'est respecter la planète. J'ai une question concernant l'enseignement, parce que l'avenir, M. le Président, ce sont nos enfants. Qu'est-ce qui va changer au niveau l'éducation nationale Au niveau de l'éducation, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai dit dans mon programme, je demande qu'à partir de 4 ans, dans les cantines municipales, l'alcool soit servi. On ne sauvera pas, pas la viticulture sans donner à boire à nos enfants très jeunes. Par rapport aux valeurs, est-ce que vous allez remettre le mot chocolatine ou laisser pèque au chocolat Merci de me poser cette question. C'est évident qu'une chocolatine restera toujours une chocolatine. Qu'est-ce qui nous casse les couilles avec leur pèque au chocolat Qu'est-ce qui nous fait chier avec leur tour Eiffel Qu'est-ce qui nous fait chier avec tout ça Non Je le dis Votez pour le président Mounies. La, la, la capitale de l'Europe, ce sera ça, ça à Limoux. La tour Eiffel, la tour Eiffel, le Supara, mise dans l'aude. Il n'y a pas de raison, mais voilà. Qu'est-ce que vous pensez du contrôle d'alcoolémie lors des concours de pétanque Qu'est-ce que je peux vous répondre à ça Il faut arrêter. Qu'est-ce qu'on riait avant quand on voyait ces boules partir à la mer sûr, ces types qui jetaient des boules sur le public. Qu'est-ce qu'on riait Aujourd'hui, c'est fini. Tout le monde euh, joue pour, pour être le plus, le plus près du cochonnet. C'est une tristesse. Je supprimerai évidemment les contrôles euh, d'alcoolémie euh, dans les parties du pétanque. Okay. Je voudrais savoir si vous allez imposer aussi la sieste l'après-midi après le repas. Alors, euh, nous avons testé déjà la sieste l'après-midi sur tous les appels municipaux. Et vous avez vu que le taux de mortalité municipaux euh, est bien plus bas le taux de mortalité euh, que pour les autres. Pourquoi Parce qu'ils ont appris euh, ce que c'est que ce régénérer et, et il y en a qui se régénère, Pas mal d'ailleurs. Je voudrais savoir à combien vous comptez laisser le taux d'alcoolémie sur ah. la route. Je vais pas mettre le barème à 12 grammes. Je demande que tout policier qui fera souffler euh, un automobiliste devra souffler lui aussi. Ah, parce qu'on est sous-sol d'être sauvage plus bourré que nous. Oui, on a parlé d'alcool Oui. On a parlé de vitesse. Moi, euh, à jeun, à 80 je m'endors. On aura le droit de rouler combien à 12 grammes Alors, à 12 grammes, euh, on ne pourra pas descendre en dessous de ça, ça des sales cinq à l'heure. Mais Voilà. Qu'est-ce qui se passe on met les repouins, on met des, on met des ça ralentit tout le monde, et on met les panneaux limités à 80. Oui. Et alors on se plaît qu'il y ait des bouchons, des accoutillages, les gens s'énervent, ils freinent les accès, et il y a des accidents. Oui. Imaginez que tout le monde soit bourré à 150 ans et qu'il n'y ait plus de repouins, putain, je pense il y aurait moins de bouchons. Déjà 4 heures de débat, et les questions fuisent toujours, on continue, qui prend la parole euh, Moi il y a le chien de mon voisin, s'est échappé, il m'a tué une poule, qu'est-ce que vous comptez faire <rire> Alors j'ai une question sur ma voiture, elle ne démarre pas, pom -pom -pom -pom -pom. donc euh, c'est pour savoir si vous saviez ce que c'était. Je ne comprends pas, Il vient du Cap et dès que je sois dans la rue, ils sont tous habillés. Je ne habillé. sais pas mettre une chaussettes de l'œil, des rouges ou des bleus. 10 heures de débat déjà, et je vois que tout le monde est encore concentré à 200% pour ceux qui nous préoccupent aujourd'hui, l'Europe, de Jean-Pierre Mouniès. Des questions Des questions, mademoiselle, une question euh, Monsieur Mignes, on dit que vous avez acquis une énorme fortune personnelle avec votre sable de coiffure, est-ce vrai Je euh, est pire, hein ça ne te dérange pas de parler de ça de euh, Non, ce qui me dérange, c'est... Euh, je suis obligé de le dire, c'est Marie, avec deux ans de sable, ah. et euh, elle s'est jetée comme une merde, elle est tenue un savage, on sait ce qui s'est passé. Ah. Alors, dire ça de ta part, euh, Marie, ça me, ça me déçoit euh, cruellement, en plus, ce n'est pas vrai, je n'ai pas d'énormes fortunes personnelles. Rien n'a été déclaré. Tout est au blanc dans des boîtes. Et donc personne ne peut vraiment les côtés, Surtout pas toi, tu en as bien profité. Parce que même ce le porte, c'est des trucs que j'ai payé moi, c'est de ma poche. Monsieur Mugnes, rebonjour. On dit que vous avez été financé par des puissances étrangères. Est-ce vrai Peut -être. Peut -être. Mais, <.right> Un -t -t Il va arriver des conneries. Nous continuons le. des connivores. Le, le, le, euh, le, le débat. arriver fort. connivores. On va une de et ça fait 12 heures qu'on débat là. Là, là. Il a deux heures du matin, il crevait là. On a dit que uh, battait le record de Macron, on le bat, on le bat. Mais tu l'as déjà battu le record de Macron, là ça y est, il est pulvérisé. Ça les intéresse, on les discute, on discute. Et si ça, on les débats, ça intéresse à la France, la France oui, est captivée. Oui, ça n'est pas seul, mais il faudrait savoir arrêter au de moment. Le... Oui. Puis il y a encore des questions, ok posez le tu n'as pas posé de questions à toi. Oh, oui, si. Oui. justement, il y a certaines jeunes causes de pisonnance qui ah Bonjour, je me présente, je suis l'acteur de présidence et je voulais vous poser une question, monsieur le président. Euh, avec votre liste et votre programme, est-ce que vous pensez que vous allez gagner Je sais que c'est une question que tout le monde se pose. Oui, je pense que je peux gagner. Ah. Euh, vous savez, il ne s'agit pas. Il y a pas de raison de s'énerver, il y a pas de raison d'en faire trop. Mais à un oui. moment, quand on sait qu'on va gagner, et c'est qu'on veut gagner. Regardez, au départ au pas, on n'est pas par exemple Macron, on dit au on début Macron, il disait, voilà Macron, il ressemble à rien, il est boutique, il est en train de faire, on dit, on, ça. on le disait, on le disait pas, on le disait ça, et puis, et puis après, et après, après, il après, a gagné, mais moi c'est pareil, moi je me vois gagner. Je me dis pourquoi, et pourquoi, et pourquoi je vais gagner Je vais gagner parce que je vais gagner. Parce que le mode, le mode politique est un mode de marionnette. Le mode le monde politique, après, ça se passe à la politique La politique, il y a Macron, il est là. Oui, voilà, bon, je vais écouter tout le monde et faire des débats. Il y a sa femme, oui, il faut faire des débats. Et lui, il fait des débats. Et là, qui c'est qui arrive un qui arrive, l'Europe est de nous. On, on, peut gagner. Et tu sais on va gagner Et dis on Parce qu'on m'a gagné. C'était un simple politique. <rire> <rire> <rire>